Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la cube. La cube c'est une box, une box littéraire qu'on trouve sur internet et que euh, les gens de cube, ils m'ont contacté pour me l'envoyer, pour me faire un cadeau. J'ai trouvé ça gentil, alors du coup j'ai dit oui. Le principe de la cube euh, c'est que tu vas recevoir une boîte, comme ça, avec euh, des trucs dedans et en plus un livre. Un livre qui a été conseillé par un libraire si tu veux commander une cube. Tu vas aller sur le site internet, tu vas rentrer tes informations, etc. Et à un moment, on va te demander euh, tes goûts littéraires. Donc tu vas pouvoir choisir si euh, tu aimes plutôt les romans, si tu aimes les essais, si tu aimes la bande dessinée, enfin bon voilà, des trucs comme ça. Tu peux demander des trucs très très larges. Euh, genre, oui, je voudrais juste un roman, je ne sais pas ce que je veux dire ou alors tu peux aller dans le côté hyper détaillé en disant, oui, alors je voudrais que ça parle de ça, et de ça, et de ça, et un personnage comme ci, comme ça, comme ça. Bref, tu fais comme tu le sens. Tu peux aussi mettre les livres que tu as dans ta bibliothèque, pour être sûr de ne pas recevoir les mêmes, ce qui est quand même pas mal, parce que bon couillon sinon. Et donc après il y a un libraire en France qui va recevoir ta demande et qui va te conseiller un livre en fonction de ce que tu as mis. Alors il faut savoir que moi euh, j'avais été genre hyper euh, compliqué. J'avais dit oui alors je voudrais euh, un livre qui se passe dans les années 70-80, euh, je veux que ça se passe en France, je veux qu'il y ait un couple homosexuel mais que euh, ça ne tourne pas que autour d'eux, je voudrais que ça parle du VIH, euh, je voudrais que ça parle de militantisme, enfin bon bref j'avais été très très précis dans ma demande et euh, quand j'ai envoyé ça je me suis dit, dit ouais jamais ils vont trouver en fait non il a trouvé c'était trop bien sachant que vous pouvez demander et c'est ce que j'ai fait à recevoir un mail avec le titre du livre que vous allez recevoir moi c'est ce que j'avais demandé parce que j'avais vraiment peur de recevoir un livre que j'avais déjà dans ma bibliothèque comme c'était quelque chose d'assez précis et que j'ai déjà pas mal de livres sur le sujet c'était quand même un risque et j'avais pu confirmer oui ok ça me va je l'ai pas déjà donc voilà j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres donc c'est un, un truc en carton, comme ça. Et dedans, il y a des choses et on va l'ouvrir. Bon, en vrai, je l'ai déjà ouvert. Hein. Genre, j'ai absolument pas attendu de tourner pour euh, ouvrir pour la première fois. Enfin, faut pas déconner. Quoi. Alors, nous avons déjà un crayon qui est tombé. Un crayon cube. Nous avons un, un truc de thé. Parce que quand tu lis, tu fais du thé et tout ça. Enfin, il paraît. On a un petit carnet. Il est trop chou, non C'est un petit agenda, en fait. Et en plus, c'est une marque que j'adore et tout. Elle fait des trop beaux carnets. En plus, ils sont trop chers dans le commerce. C'est trop bien on a une petite carte, euh, une petite carte chou. Un autre petit carnet qui est trop mignon aussi. On n'a jamais trop de carnets, soyez honnêtes. Il y a aussi euh, des préfaces et des extraits de livres que si on veut les lire comme ça, après, enfin, on peut. Il y avait un marque-page aussi, mais je sais pas où je l'ai mis. Je l'ai utilisé. Et puis, on a euh, le livre avec un petit mot de notre libraire qui nous dit, « Oui, alors je suis... Euh... » ben, Moi, mon libraire, c'était Margot de la librairie Passion Culture à Orléans. Ça, je sais à qui m'a recommandé. Le livre en question qui est donc la meilleure part des hommes de Tristan Garcia, un livre de poche comme vous pouvez le constater. Et donc il rentre absolument parfaitement dans la demande hyper compliqué que j'ai faite. Donc j'ai pu le lire entre temps. C'est l'histoire euh, d'un militant gauchiste euh, des années 80 qui sort euh, avec William qui est un, un écrivain un peu paumé euh, de la vie. Au début ils sont ensemble, ils sont contents etc. Sauf qu'ils finissent par sentre et tout ça sur fond de euh, ce qu'on appelait à l'époque le cancer gay euh, qui est donc euh, aujourd'hui Cylida VIH. Et donc on a le militant qui va partir sur le front de la lutte contre le VIH, de la prévention etc. Et euh, l'autre qui va euh, complètement euh, partir en vrille et, et qui va faire des trucs dégueulasses. Ah, Je pourrais même pas expliquer comment comment j'ai détesté ce personnage, comment j'ai eu envie de lui foutre des baffes, comment j'ai eu envie de le secouer. et, et... Ah <rire> Bref, c'était très compliqué à lire. Mais en tout cas, c'était pour vous dire que j'ai demandé quelque chose euh, d'assez précis et j'ai eu quelque chose qui rentrait complètement dans mes critères et j'étais vachement étonnée. Donc il y avait tout ça dans cette boîte ici la question c'est est ce que ça vaut le coup vous pouvez vous abonner à la cube euh, pour 15 euros par mois et donc vous recevez un livre par mois vous pouvez aussi offrir une cube en cadeau Alors là c'est la version que j'ai eue c'est la version cadeau donc c'est pour 20 euros après vous pouvez prendre plusieurs cubes etc et c'est moins cher si vous prenez plusieurs cubes si on réunit tout euh, effectivement ça atteint le prix après je sais pas si personnellement je m'abonnerai pour recevoir un livre de poche tous les mois. Pour le coup, je trouve ça un peu cher, même si bon c'est vrai qu'il y a le côté conseil, etc. Bon, faut voir. Mais par contre, pour un cadeau, je trouve ça vraiment topissime. Et je pense que je vais faire des cadeaux cubes, d'ailleurs, parce que je trouve l'idée vachement bien. Et ça permet à la personne, du coup, de demander ce qu'elle aime et quand même d'être surpris. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur la cube. J'espère que ça vous a permis de, faire, de vous faire découvrir ce petit concept qui est plutôt fort cool. Je vais utiliser les petits carnets. Puis je vais mettre le livre dans ma bibliothèque. Voilà, voilà, il faut que je, je boive le thé, j'ai toujours pas pu le boire, parce qu'il fallait que je le montre à la caméra. C'est tout pour moi, passez une très belle journée, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, et puis en attendant, portez-vous bien. C'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très intéressant, on est d'accord Je vais beaucoup couper de choses, mais c'est pas grave, mieux vaut avoir plus de matière. Ça va, globalement, je, je sais bien ce que j'ai dit Ça va.